Bonjour, bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Cette occasion encore me donnée pour vous parler de la parole de l'évangile de notre Seigneur Jésus, que nous prions ici dans le sanctuaire de la restauration et l'adoration. Mon message c'est simplement dans deux volets. Alors le premier volet, je vous fait pour nous, en tant qu'hommes la restauration que nous connaissons au travers de l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En origine, à la Genèse, nous voyons comment l'homme est tombé dans le jardin parce qu'il avait désobéi à ce que Dieu lui avait dit. Quand on lit dans le livre de Genèse, verset. Dieu avait recommandé à l'homme qui pourrait manger de tout arbre du jardin, mais celui de la connaissance du bien et du mal, il était interdit de le manger. Et s'il arrivait qu'il mange de ce fruit, il connaîtrait la mort. Et nous voyons que après avoir mangé, Adam n'est pas mort physiquement, mais c'était quelque part aussi une mort spirituelle, une séparation avec cette communion qu'il avait avec Dieu a été rompue à cause de la désobéissance qui est venue. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas laissé les choses ainsi. Il avait déjà préparé un plan, un plan de rédemption. Et c'est de ce que je vais parler dans ce premier volet, tout simplement l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu pour l'homme. Car dès le départ, Dieu de communier avec l'homme, être avec l'homme. Mais cette communion avait été brisée à cause du péché. Mais gloire soit rendue à notre Dieu parce que qu'il a donné un plan de rédemption qui allait restaurer nos âmes, qui allait réconcilier nos vies à Dieu. Je vais lire dans Jean 3, 16, la Bible nous dit que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 déjà par la création car nous avons été créés à l'image de Dieu à sa ressemblance, et c'est vraiment par amour que le Seigneur nous a choisis que le Seigneur nous a appelés à l'existence notre simple existence est déjà une preuve de l'amour de notre Dieu et encore plus il veut que nous puissions demeurer avec lui tout ce plan de rédemption qui a été accompli en Jésus-Christ. Et quand nous lisons ce passage de Jean 3,16, nous voyons maintenant la concrétisation de cette restauration, de cette réconciliation de l'homme envers son Dieu. Vers de lui, nous puissions être sauvés. Et la Bible dira qu'il n'y a aucun autre chemin qui peut nous ramener vers Dieu si ce n'est que Jésus Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il a accompli la mission que Dieu lui avait donnée pour que l'homme soit réellement sauvé. Et c'est à nous de recevoir, d'accepter qu'il est réellement le Seigneur et sauveur de nos vies et c'est ainsi que nous bénéficions de ce plan de rédemption alors le deuxième volet c'est vraiment la part de l'homme Dieu ayant fait sa part envers l'homme maintenant aussi l'homme a sa part dans l'affaire je dirais de Dieu c'est à dire que nous voulons aussi à notre tour comme Dieu nous a recommandé d'aller proclamer cette bonne nouvelle jusque aux extrémités de la terre, d'aller annoncer cette bonne nouvelle à tous ceux qui n'auront pas entendu cette voix de l'Éternel. Le Seigneur nous a donné cette grande mission, de recommandation, c'est d'aller sauvé à sa part il doit aller pour annoncer cette bonne nouvelle et c'est ce que je fais en ce moment au travers de ce court message que j'apporte c'est de dire peut-être à toi qui entends ce message qui voit ce qui voit si peut-être ce n'est pas encore le cas que tu as reçu le Seigneur Jésus dit l'éternel, toi, toi c'est le Seigneur lui-même qui le suscite dans le cœur. si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, n'en pas ton cœur, accepte tout simplement ce plan de rédemption. Verras, tu vivras la bonté et les merveilles de l'éternel Dieu puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus-Christ.